Ce week-end avec Madame, je vous en ai parlé ces dernières semaines, on est allé à Cracovie. Il y a pas mal de personnes en plus qui me disent pourquoi Cracovie, est-ce qu'il y a une raison en particulier La raison en fait elle est assez simple, quand je prends une carte de l'Europe et que je regarde les pays que j'ai fait, je vois qu'à l'Est je suis un petit peu la cluster quoi, tu vois genre il y a plein de pays que j'ai pas fait, donc j'essaye de remédier à ça parce que l'Europe c'est un continent que je kiffe, voilà je trouve qu'autour de notre pays il y a plein d'endroits accessibles comme ça, euh, pas très chers pour une heure, une heure et demie de vol et c'est super intéressant à visiter. En plus quand tu pars de Lyon, t'as une superbe vue sur le Mont Blanc, bref c'est un grand kiff Pôle axure, on est arrivé. Ça s'est bien passé le voyage. Je te parle. <rire> T'es <rire> pas habitué. Hein Alors En fait, là j'ai commandé un Uber et dès qu'on est arrivé derrière lui, il est parti. Alors, en fait, j'étais fasciné de voir qu'un Uber X ici c'était une Renault Clio. Arrivé là-bas, en plus, tu vois, j'ai eu le sens des priorités après avoir récupéré le Airbnb. D'ailleurs, 25 euros les nuits, voilà. Hein, quand on me dit qu'en Pologne, c'est un peu moins cher, ce n'est pas euh, une légende. Si tu es en plein centre, c'était lourd. J'ai euh, dû aller me raser le crâne, voilà. Je reconnais que j'ai eu un petit peu peur. Au début, je me suis dit, gros bûcheron polonais qui touche mon crâne, il y a de quoi être inquiet. Oui, je l'ai frère. Je vais prendre mon premier risque. Bon, déjà, attendez, regardez cette vue. Ouh Bon, ça a l'air pittoresque mais c'est sympathique. Le Ce matin, on va chez le coiffeur. Le coiffeur polonais, je vais devoir lui expliquer. Bald, please, bald Mets-moi chauffe, mon frère. Je vais essayer de, de me faire comprendre. Comme ça, après, je me sentirai frais et beau. ça s'est bien passé et un truc qui m'a frappé directement quand j'ai regardé quand d'ailleurs je vous ai demandé ou que j'ai euh, visité sur certains sites pour voir les choses à voir en tapant sur Google Maps pour faire un premier parcours, tout se situe dans deux quartiers. Donc vous allez m'excuser sur la prononciation, mais dans le quartier du Staremiasto et le quartier juif appelé Krasimiers. Voilà, je dis pas de bêtises. Donc tout se situe et est disponible à pied, l'un auprès l'autre. Donc c'était assez intéressant et nous sommes du coup allés en tout premier voir la basilique Sainte-Marie. Moi quand je voyage, j'aime bien aller voir ce genre d'édifice un petit peu religieux qui te rappelle un peu l'histoire de ce pays, de ce quartier et également l'engagement des habitants vis-à-vis d'une communauté commune qui a défini ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont euh, dorénavant et en plus elle était assez belle voilà il y a des choses qui étaient assez cool celle ci est euh, placée juste à côté de la magnifique place du Rinec Glowny voilà on a visité ça tout à l'heure pardonnez moi ma prononciation mais on est euh, au Rinec Glowny je crois si je dis pas de bêtises et c'est la plus grande place médiévale d'Europe mesdames et messieurs donc il euh, y a plein de maisons en fait autour des cathédrales, des palais, des conneries, bref, ça fait zizir. Et en fait, vers là-bas, là, t'as là, un château et le quartier juif, et c'est là où on va. La place principale de Cracovie, en plein centre, euh, c'est absolument magnifique, avec un grand bâtiment, plusieurs boutiques, des petits bars, des petits restos autour. En dessous, en plus du grand bâtiment de la place centrale, il y a une petite allée avec des choses à acheter donc euh, c'est assez cool c'est plein de petites boutiques ça rappelle euh, certains endroits euh, à Lyon. Oh oui, je suis lyonnais obligé de toujours faire un petit peu de propagande, tu connais. Bah, euh... D'après, ils sont moches. Mais tu les on... trouves moches Non mais t'es mal à la gueule quoi, les, les couleurs aussi. Moi ouais, je l'aime bien moi. En fait habituellement oh, okay. quand on voyage, je lui prends toujours un petit, un petit truc, une petite peluche même si elle est moche. <rire> Et là elle veut pas. Pourquoi oh, tu fais des manières. Le rose, <rire> le rose OK. Mais le rose il est. Ah, le rose, c'est le plus moche du monde. Vas-y. <rire> bah, c'est <rire> <rire> Et je te jure que ça te va trop bien. <rire> ça me va bien. C'est magnifique comme ça. C'est magnifique. Grave. <rire> <rire> Attends. Attends, il y a une ville. Oh là là là là ça oui. quel beau gosse. J'ai tu prononcement. Après ça, on s'est logiquement dirigé vers le quartier juif et le château du Wawel. Mais avant de vous parler du château du Wawel, Wawel, désolé pour la prononciation encore une fois, on s'est arrêté euh, tout le long et on a regardé un petit peu les boutiques, la bouffe, ce qui était proposé. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fume avec les Polonais, c'est que là-bas, ils ont plein de boutiques 24-24. Notamment plein de petits air market mais aussi des boutiques un peu plus comme celle-là, où c'est marqué sur la devanture « "alcool 24-24 ». Donc c'est-à-dire que tu sais où t'as mis les pieds, quoi. Tu genre, arrives et tu connais le but de la chose, c'est de pouvoir te la coller à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, toute la semaine, hein. Oh, il s'en bat les couilles. Donc, cette grande allée là te mène directement euh, au château en question. Petite carte, on était au Rinegloni, On a fait ça, hop. Et là, on va juste derrière au château. Et à penser au petit plan stylé le château qui est là. C'est un château où ont vécu des rois, des rois de Pologne. C'est un superbe château où d'ailleurs t'as pas trop le droit de filmer, donc j'ai essayé de pas trop faire le tag, même si. Voilà, j'ai pas fumé à l'empêcher, tu connais, je suis un petit peu un gamin, c'était marrant. Oh. Ah comme ça on monte des escaliers. Attends, qu'est-ce qu'il y a Ah quand même dans l'illégalité. Avance, avance, il la police. Bon, juste à côté du château, il y a également une cour. C'est un petit peu un tout, une sorte de grand intérieur, donc c'est pas euh, que euh, un château où t'as pas le droit de filmer, mais bon, t'as plein d'autres trucs. T'as également une boutique, c'est assez sympa. Mmh. Mmh. incroyable. Comme tout homme normalement constitué, tu te retrouves de corvée, attendre madame qui va dans les boutiques, en l'occurrence Azara. D'ailleurs là sur cette séquence j'ai fait le mec, hein, genre ouais euh, on attendait votre meuf à Zara etc, mais bon ça c'était bien beau de dire ça pour juste derrière moi-même à me faire piéger. Hein. Patrice, c'est gratuit. T'as trouvé une robe Ouais. Mmh. C'était l'ancienne la, collection euh, en France. Après, tu vois là, c'est marqué 80 PLN. Tu sais, ça fait combien Non. 18 euros à peu près. Elle est belle, tu aimes ou pas Allez, on va dire que la street valide. C'est vrai Ouais, non, franchement, j'aime bien. Lourd. Ah, je me suis fait piéger, mon frère. Je suis rentré dans un rage, j'ai vu les soldes, j'ai vu les prix, j'ai foncé. Regardez comment j'essaye de faire le mec qui a du flow. On essaye des vestes, des chemises, des trucs. Au final, c'est moi qui ai ressorti avec, avec la note élevée. <rires> T'es contente Oui C'est un peu de ta faute là Vous savez combien ça fait 666 Ça fait 150 balles. Mais avec ça j'ai eu une doudoune, une chemise, la robe de madame et un pantalon de costume. D'ailleurs juste après Zara la nuit était tombée euh, donc on avait passé une bonne après-midi à marcher et à faire plusieurs choses mais la nuit tombée tu vois plein de décorations de Noël magnifiques que ce soit sur la place où il y a encore un grand sapin ou euh, différentes choses que tu peux trouver comme dans des petits parcs ou autres c'était assez cool d'ailleurs juste après le soir on s'est préparé pour pouvoir aller au restaurant, c'était super. C'est un restaurant qu'un ami à moi qui est basketteur professionnel, d'ailleurs en Pologne, je crois s'il est pas bétil, Wokji, euh, Mathieu, euh... attends, je vais retrouver son nom. Mathieu Wojcikowski. Wojcikowski. m'a conseillé, voilà, ça s'appelait euh, Pod Voix Oui madame <rire> <rire> Je suis frais Je suis frais, mais je vous retourne le compliment Parce que a... ouais. ouais. <rire> T'es en plein flex oui, mesdames et messieurs, attention, petite chemise, on est bien. J'ai pu goûter une spécialité euh, polonaise que vous pouvez voir, euh, ça s'appelle les pirogis. Voilà, Les pirogis, en fait, c'est des pâtes. Fourré. Donc en fait, c'est de de, de, de, des pâtes, mais c'est-à-dire... Euh... <rire> bah des pâtes, quoi, frère <rire> C'est des pâtes fourrées avec dedans du fromage et de la pomme de terre. Et c'est absolument magnifique. C'est un petit peu bizarre, mais c'est très très bon. D'ailleurs, derrière, on a pu se balader dans Cracovie de nuit avec les super éclairages. Les rues étaient pleines. Euh, on a pu aller boire des petits cocktails, etc. D'ailleurs, on dit souvent... Et même moi, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo que euh, c'est moins cher, la Pologne. C'est vrai que c'est moins cher, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que ce soit encore moins cher que ce que ça n'était. Mais grosso modo, vous prenez les prix français, vous enlevez 30%. Et vous arrivez au prix polonais selon où est-ce que tu te trouves, là où tu vas, si tu es dans un trap touriste ou non, etc. Arrive ensuite le jour 2 et forcément, euh, quand on a un deuxième jour et que tu as déjà vu une partie de ce qui était visible et visitable en ville, nous on a décidé d'aller faire un autre truc. On avait le choix entre Auschwitz et la mine de sel et vu qu'Auschwitz fallait être un petit peu préparé, c'était un petit peu plus loin, on a décidé d'aller à la mine de sel. La mine de sel, qu'est-ce que c'est C'est une mine en fait euh, qui a été exploitée à partir du 13e ou 14e siècle, je sais plus exactement. Et qui est à côté de la ville. Donc en fait, tu prends une sorte dattrape touriste en ville. Tu payes, il y a un car qui t'y ramène au calme, et quand t'arrives là-bas, tu prends ta visite. Nous, nous, on a pu prendre une visite francophone avec plein d'autres français, et donc c'est assez cool parce que tu comprends mieux, même si euh, personnellement je parle bien anglais. Et la mine est super étonnante. Dans un premier temps, tu descends, donc tu descends à 65 mètres sous le sol en marchant. Et mec, j'ai passé la tête comme ça <rire> entre euh, l'entre-bâillon, balourd, c'est de l'escalier pour regarder au fond. J'ai cru j'allais m'évanouir. En plus, je suis claustrophobe moi, donc je me suis dit déjà aller sous terre, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Alors en plus, quand j'ai regardé, donc tu descends comme ça pendant 5 minutes, ça prend du temps, c'est un truc de ouf. Donc t'arrives et en fait, au fur et à mesure, tu descends. Donc tu continues à descendre. Il y a plein d'explications, notamment la, la dame de la visite nous disait que pour goûter le sel, il faut que tu poses ta langue sur la paroi pour pouvoir avoir le goût du truc. Et c'était trop marrant de me dire que putain, tu dois poser ta langue, mais j'avais pas envie de le faire après quelqu'un. Mais elle te disait également que si on sale les aliments, et eh ben c'est parce que ces derniers n'attirent plus les microbes ou les bactéries, donc du coup c'est à peu près propre ça va genre c'est pas cradou je sais plus comment l'expliquer je suis un peu débile mais je sais que c'est ça donc au fur et à mesure tu descends tu visites des salles la majorité des choses sont taillées directement dans le sel que ce soit les statues les personnages les différentes choses et au fur et à mesure de la visite tu découvres tu commences à marcher un petit peu, t'as plein d'explications, c'est archi lourd, notamment quand par exemple elle nous disait qu'il y avait des chevaux qui avaient été descendus dans les mines pour travailler et pour aider les mineurs de l'époque à remonter des blocs énormes et qu'avec des blocs de sel derrière, tellement ça valait cher. Tu pouvais acheter l'équivalent d'un village que les chevaux, dès qu'ils descendaient, vu que c'était quelque chose de stressant pour eux, et ben ils remontaient peu. Donc pour certains, on leur avait fait des enclos dans la mine. Et un des trucs les plus impressionnants, forcément, et un des trucs les plus connus de la mine de sel, c'est quand tu arrives tout en bas arrive dans une cathédrale, et une cathédrale entièrement taillée dans le sel, avec des superbes choses euh, faites donc on voit des petites statues des gravures sur les murs un tableau bref c'est que des dingueries le même il y a eu le pape Jean Paul II qui y était allé je crois à deux reprises si je dis pas de bêtises et c'était un lieu qui était important pour les mineurs à l'époque euh, qui travaillaient dans ces mines là et qui avaient besoin de sentir une sorte de de, de force spirituelle qui les aide au quotidien de se dire qu'il y avait Dieu Jésus près d'eux ça les aidait à oublier le travail qui était difficile d'ailleurs la mine était interdite d'accès aux femmes et aux enfants, il n'y avait que des hommes qui travaillaient dedans. Bon, un des trucs marrants également de la visite, c'est que tu vois plusieurs salles. Il faut savoir qu'il y a 300 km de galeries dans la mine de sel, donc c'est énorme. Toi, tu marches, sur, nous, on a marché sur à peu près 4 km. Et juste après, à la fin, donc à la toute fin, tu arrives dans une boutique. L'homme est fort. hein. Une boutique à moins 110 mètres sous le sol. Hein. Tu peux acheter du coca à 110 mètres sous le sol. Banal de à moins 135 mètres <rire> j'ai trouvé ça super marrant de voir une boutique à 135 mètres sous le sol avec le wifi donc palmarès des polonais on peut acheter du coca à 130 mètres sous le sol c'était assez marrant bon suite à ça ils ont fait l'équivalent d'un euh, ascenseur de mineurs voilà donc euh, comme les anciens ils les ont reproduits c'est trois cabines qui sont l'une au dessus de l'autre et tu remontes sur 40 secondes dans les conditions d'un mineur voilà et c'était assez marrant la finalité je vous le conseille d'ailleurs si vous allez à cracovie de faire de la mine de sel, c'est génial. C'est un petit peu rush. Je crois que c'est 40 euros par tête ou 30 euros en prenant euh, le truc complet avec euh, le déplacement. La finalité, si tu prends un Uber, que tu vas sur place et si que tu prends juste le ticket, c'est très bien. Juste après cette mine, on a passé euh, du coup le reste de la soirée euh, ensemble. On n'était même pas spécialement sorti faire un tour ou quoi, parce que on rentrait un petit peu tôt le lendemain. C'est pourquoi j'ai pas filmé de plans supplémentaires. Donc ça fait un closing un petit peu freestyle, vous et moi dans la chambre. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce format un petit peu combinant voix off et moments là-bas vous avez plus, c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à lâcher également un petit j'aime, ça me fait plaisir pour ma part, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous, à plus les frères